Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape. Nous allons voir comment réaliser un patron en utilisant différents outils, à savoir la courbe de Bézier, l'outil mesurer des distances et des angles et également nous verrons une fonction qui s'appelle chemin décalage dynamique et également nous utiliserons la fonction objet, objet en guide. Donc nous passerons d'une photo comme ceci voilà, de ça, nous obtiendrons euh, ce type de, de patron. Alors je vais dans Fichier, Nouveau. Et maintenant, je vais incorporer, donc Fichier, Importer, le modèle. Donc je fais Open, Ouvrir. Voilà, je vais l'incorporer. Je ferme toutes ces fenêtres. Voilà. Je vais dans Calques, et je fais apparaître la fenêtre des calques. Donc le raccourci, c'est Maj, CTRL, L. Je vais double-cliquer ici sur le calque 1 pour le renommer et l'appeler modèle. J'appuie entrée sur Valider. Je vais le verrouiller et je vais baisser son opacité. Pour baisser son opacité, je vais double-cliquer sur le 100 ici, hop, et je vais taper 50. et Je valide. Je clique maintenant sur le petit plus pour créer un calque que je vais appeler euh, patron. Voilà. J'appuie sur Entrée pour valider. Et je vais sélectionner l'outil courbe de Bézier, c'est-à-dire tracer des courbes de Bézier. Donc je clique dessus. Alors je vais choisir ici cette petite option qui me permet donc de créer des séquences de segments de ligne droite. Voilà, hop. Comme ça, ça évitera d'avoir des, des courbes. On n'a qu'une seule courbe en fait qui se trouvera ici, qu'on fera avec l'outil, ici, euh, éditer les nœuds. Donc pour zoomer, je clique sur la molette de ma souris. Et pour me déplacer, je clique également sur la molette de la souris. Euh, je vais fermer le calque la fenêtre calque comme ceci donc je clique une première fois je vais mettre à peu près à cet endroit là je déplace je vais faire un autre point ici, je clique je descends euh... alors je vais rester bien à la verticale, donc pour rester bien à la verticale je vais appuyer sur euh, sur contrôle voilà là je vais me mettre à cet endroit là donc là je vais faire une ligne droite tout simplement on créera la courbe après, donc je vais mettre à peu près ici Là, ce sera une ligne droite et je reviens fermer euh, ici mon objet en cliquant sur le, le petit point. Quand il, je suis bien au-dessus, il devient rouge, donc je clique. Je vais augmenter l'épaisseur, donc pour augmenter l'épaisseur du contour, pardon, on fait un clic droit et on va choisir par exemple 2. Euh, voilà. On va sélectionner maintenant l'outil « Éditer les nœuds ». Donc je clique dessus. Je me mets donc sur mon segment, donc il faut bien que mon objet soit sélectionné, hein. On voit ici l'objet sélectionné, il y, a, il y a des petits pointillés tout autour. Donc je me mets ici, je clique et je glisse. Je suis bien sur la ligne et voilà, je déplace. Alors là, hop, voilà. On a maintenant, vous voyez, euh, une courbe. Par contre, elle n'est pas très jolie. Et lorsqu'on fait un, un petit rectangle de sélection, hop, on voit ici les, les poignées. On peut s'amuser donc à déplacer les poignées de façon à bien aligner. Voilà, ici dans la continuité de, de la droite et pour être sûr d'être vraiment dans la continuité de, de la droite on va sélectionner juste ce nœud là et on va le rendre doux en cliquant là dessus alors je vais vous montrer admettons là on a un angle enfin on a une cassure et si je rends le nœud doux automatiquement celui-ci se trouve dans le prolongement de ma ligne droite c'est à dire que ici la poignée est dans le prolongement de cette ligne droite donc on va pouvoir maintenant déplacer ce nœud pour avoir une belle courbe et éviter d'avoir ici une cassure. Voilà, donc là c'est bon. On est, C'est parfait. Euh, je vais peut-être enlever la ligne droite, peut-être le déplacer un peu. Voilà. Donc ceci étant fait, on va pouvoir maintenant euh, mettre nos, nos mesures. On va vérifier ça. Donc je vais faire apparaître la palette des calques. Hop. Voilà, je vais cliquer ici. Pour ajouter un calque que je vais appeler mesure de façon à avoir toutes mes mesures sur un seul calque et je vais utiliser maintenant donc cet outil là qui est très pratique donc je clique dessus je me mets ici euh, voilà au point de départ on, on voit bien qu'il y a une information qui, qui apparaît donc je vais cliquer et je vais glisser jusqu'au bout voilà je me mets ici hop lorsque je suis bien au bout j'ai une information poignée à point de rebroussement hop et là, on a différents petits paramètres sur lesquels on va pouvoir jouer. Donc, si je clique là-dessus, automatiquement, j'ai la taille ici qui est marquée. Donc, je fais un CTRL-Z. Je peux également augmenter la taille de ma police. Donc là, on a vu que 20, c'était un peu passé. Donc, je vais mettre à 40. Je valide. On a une précision après la virgule de 2. Donc, on va laisser à 2, pourquoi pas. On va recliquer. Voilà, donc là, c'est un petit peu... Peu plus gros par contre j'aurais bien aimé que ce soit au dessus donc je fais ctrl z je vais cliquer ici pour inverser la mesure et si je reclique là dessus en principe voilà donc j'ai une taille de euh, 78 mm donc c'est pas vraiment la taille de mon de mon patron c'est plutôt du, du, du 600 mm donc on va revenir dessus alors, ce que je vais faire, je vais utiliser tout simplement euh, l'outil tracer des courbes de Bézier et faire ici une ligne droite avec une épaisseur, on va dire de, de 2, avec une couleur rouge pour bien différencier cette ligne. Donc, j'appuie sur Shift et je vais cliquer ici pour avoir donc une couleur rouge sur mon contour et je vais mettre ici une longueur donc à 600. Donc je me mets ici, je double-clique ou je fais un CTRL A, et je vais taper 600 mm. Donc ça, ça va nous servir de, de repère. Voilà, hop, je, je le plaque ici. Je vais verrouiller tout ça. Hop, je vais sélectionner maintenant euh, tous mes éléments. CTRL A. Alors bien sûr, il faut être sur le patron. CTRL A. Et je vais redimensionner donc mon patron. Donc pour cela, je vais cliquer de façon à avoir cette petite croix qui va nous permettre d'avoir euh, un point de référence lorsqu'on va redimensionner euh, notre objet. Donc je vais le placer à cet endroit là. Je vais cliquer à nouveau sur mon objet, donc bien sur une ligne, de façon ici à avoir les, les poignées de redimensionnement, enfin les petites, les petites flèches de redimensionnement. Je clique sur une flèche, je vais appuyer sur CTRL, et également sur SHIFT. Voilà, de façon... Alors là il y a le magnétisme qui m'embête, donc je vais l'enlever en appuyant là-dessus. Voilà, je recommence, je me mets sur la petite flèche, j'appuie sur CTRL et sur SHIFT. Et vous voyez, le redimensionnement se fait donc par rapport à ici la, la petite croix. Donc je zoome. Ouais, ça devrait être bon là. Donc toujours, hein, CTRL-SHIFT et je clique sur la, la petite flèche de façon à vraiment bien coller. Et là, je devrais être bon. Je vais passer en mode euh, aperçu. Enfin, pardon, pas en mode aperçu. Euh, tut tut tut en mode d'affichage contour voilà, excusez moi voilà, contour donc théoriquement je devrais peut-être pousser un, encore un petit peu plus donc ctrl shift et je clique sur la flèche voilà je pense que là je suis bon on va vérifier ça donc on repasse en mode d'affichage normal alors le raccourci c'est ctrl 5 voilà je vais déverrouiller le calque mesure je vais supprimer donc la mesure qui m'intéresse pas celle n'était pas bonne et également les petites flèches qui ont été créées, enfin les petites lignes, voilà, tac. Ça je vais pouvoir le déplacer vers le haut, je sélectionne ma ligne, j'appuie sur CTRL et sur la ligne, je déplace ça vers le haut, tac. Je sélectionne mon objet, je sélectionne l'outil mesure et on va vérifier si la mesure est bonne. On réactive ici le magnétisme. Et ben c'est parfait, là je suis à 600, c'est impeccable. On n'aurait pas pu rêver mieux. <rire> euh, et je vais maintenant cliquer là-dessus, marquer la taille. Donc c'est en bas, CTRL Z. On va cliquer sur inverser la mesure et je, je reclique là-dessus. Voilà, donc là c'est vraiment impeccable. On va ainsi pouvoir maintenant euh, réaliser les autres mesures. Donc euh, on clique ici sur le petit rond, on déplace vers le bas. Je clique ici sur le petit rond de départ, et je vais les mettre à cet endroit-là. Voilà. On va cliquer donc sur la flèche noire ici pour marquer la taille. Voilà, c'est mis sur le côté. Alors soit on déplace les petits ronds, soit on peut recréer Voilà une, une mesure ici. Tac, et on les place correctement grâce au magnétisme. Alors vérifiez bien ici que le magnétisme est activé. Euh, si c'est pas assez précis, on peut activer euh, ici tous ces paramètres-là. Allez hop voilà, donc je, re, euh, je vais faire ici cette mesure là. Voilà. Alors le magnétisme, vous voyez, il s'est arrêté ici parce que là, j'ai activé par rapport donc au nœud. Et si je sélectionne mon objet, on voit bien que le nœud est ici. Donc ça va de ce nœud-là à ce nœud-là. Tac. Donc je valide euh, comme ceci. Voilà. On va faire maintenant celui-là. Ça devrait être bon. On clique sur la petite flèche noire. Voilà, c'est pas mal. Il nous manque encore deux petites mesures. Celle-ci-là. Hop. Voilà. On n'oublie pas d'enregistrer notre document. Fichier enregistré sous. Euh, patron. Voilà sur le bureau, donc je vais l'appeler peut-être 2 de... enregistrer voilà donc on peut avoir également des informations sur les angles alors toujours avec cet outil là, l'outil mesure hop, donc je me mets à côté je fais une fausse mesure, voilà, je me remets ici on a la possibilité donc d'appuyer sur shift et vous voyez, on va faire partir voilà de de de ce, de ce comment dire de cette ligne ici. Vous voyez que c'est pas on n'est pas à l'horizontale. On se met là, on appuie sur Shift et hop, on va pouvoir aller jusqu'à l'autre. Voilà. Et on relâche. Et on va non pas cliquer sur la flèche ici, mais cliquer sur en guide. Et automatiquement, alors j'ai dit une bêtise, n'était pas en guide. Je pense que c'est voilà la mesure fantôme, c'est-à-dire les informations qui sont ici. Inkscape va me les transformer en informations dures et à ce moment là je vais pouvoir les déplacer alors j'ai dit des bêtises décidément, comment ça se fait alors je recommence donc je me mets là, je me mets ici voilà, j'appuie sur shift, hop donc je me mets ici, j'appuie sur shift je relâche, j'ai le magnétisme alors, ah non c'était ici, excusez-moi, convertir en élément, voilà, et je vais supprimer ce qui ne m'intéresse pas, donc ces deux, ces deux éléments, il n'y en a qu'un qui m'intéresse, en fait il y a un groupe de six objets, il faut que je double clique, je double clique et je peux maintenant supprimer cette information, voilà. et je peux déplacer ici le pourcentage au bon endroit. Alors on va refaire ça pour les autres mesures, donc je clique à l'extérieur pour sortir du groupe, je clique ici sur la mesure, je réactive le magnétisme. Alors le raccourci c'est shift pourcentage, voilà, ça permet d'activer et désactiver rapidement le magnétisme. Donc je me mets ici, je clique, je glisse, voilà, hop, je suis pas bien à l'horizontale, on voit que je suis à 0,62, euh, 0, alors je me mets là, tac, J'appuie sur Shift, je relâche jusqu'à cette ligne-là, et je clique sur « Convertir en élément ». Donc, comme tout à l'heure, je sélectionne l'outil « Flèche noire » en appuyant sur F1, et je vais supprimer ces, ces valeurs qui ne m'intéressent pas. On a d'autres petites choses aussi qu'on peut supprimer si on souhaite. Voilà. Ouais. Allez, on continue, Outils mesure, je me mets ici, j'appuie sur shift pour aller coller à cette ligne là, hop, je relâche, ah, Décidément, voilà, hop, je convertis en cliquant là-dessus, outil flèche noire et je sélectionne, je double-clique et je supprime ce qui ne m'intéresse pas. Euh, ça devrait être pas mal voilà on a presque toutes les, les mesures on va maintenant donc réaliser euh, la ligne de découpe euh, de, du tissu donc pour cela je vais masquer les mesures ah mince je ne ai pas mis sur le bon calque donc je vais sélectionner toutes mes mesures avec l'outil flèche noire sélectionné on fait une zone de sélection ici on appuie sur plus, euh, sur shift et on va sélectionner ce qui nous manque là. On va grouper tout ça. Donc objet grouper, voilà ici, ou CTRL-G, ou on peut également cliquer là-dessus. Et on va les déplacer sur le calque mesure. Donc déplacer vers la sélection et on choisit mesure. Et on fait déplacer. À ce moment-là, je peux masquer ici les mesures. Alors j'ai peut-être oublié ces petites lignes-là. Hop donc, je vais les déplacer sur le calque mesure. Voilà, déplacer. Voilà, c'est bon. Euh, il faut qu'il y ait un centimètre, il me semble, entre la ligne de couture et la ligne de découpe. Alors, comme tout à l'heure, on va utiliser la courbe de Bézier. On va faire, donc, bien se mettre sur, sur le calque patron. Faire une petite ligne droite avec l'outil courbe de Bézier, et on va mettre une hauteur de 1 cm, soit 10 mm. Voilà, je valide. On va placer ça en bas, comme ceci, voilà, il est bien placé grâce au magnétisme. Je vais dupliquer ici cet objet, donc CTRL D, ou on peut également cliquer là-dessus, ou aller dans édition, dupliquer, tac, et on va utiliser la fonction chemin décalage dynamique, et ça c'est très pratique. Lorsqu'on utilise le décalage dynamique, on a ici un petit losange qui se met euh, au coin euh, le plus élevé. Et on va pouvoir le déplacer. Vous voyez, comme ceci. Je zoome et automatiquement il est attiré par mon petit trait ici. Et il est bien placé. Donc là je suis sûr qu'il y a entre ces deux éléments un centimètre. Donc là le souci c'est qu'on a un bord rond. Alors nous on veut des bords euh, pointus il me semble. Hein. Voilà comme ceci. Donc on va convertir dans un premier temps cet objet en chemin. Donc pour cela, il faut cliquer là-dessus. Tac. De façon à faire apparaître, vous voyez, les petits nœuds. Je vais désactiver le magnétisme pour l'instant et supprimer bon, ce, cette petite ligne dont on n'a plus besoin. Tac. On va dupliquer cet objet. Donc dupliquer, on va bah, CTRL-D. Tac. Et on va le convertir en objet guide. Vous voyez, de façon ici à avoir... Des guides. On va sélectionner donc ces deux nœuds et on va les, bien sûr, les mettre à cet endroit-là de façon à avoir un, un, un angle bien pointu. Alors on peut les, les joindre. Donc pour les joindre, on va cliquer là-dessus. Tac. Et on va déplacer comme ceci. Alors on va réactiver le magnétisme. Voilà. Tac. On va enlever la, la poignée. Pour enlever la poignée, on appuie sur CTRL et sur la poignée. Donc on fait la même chose ici, on sélectionne ces deux nœuds, on les joint. Alors le raccourci c'est CTRL J. Alors j'ai dit une bêtise. Décidément, que, euh, Shift J. Voilà, Shift J. Je sélectionne le nœud et je supprime ici la petite poignée grâce au raccourci CTRL. Voilà. On va faire la même chose ici. Alors là ça risque d'être un petit peu plus périlleux. Alors, ce que je vais faire, on va faire ça, on va supprimer ce nœud, juste celui-là, en appuyant sur le petit moins, là, et on va déplacer cette... Ah non, ça, ça va pas être facile, là. Alors, je désactive le magnétisme, là, on va un petit peu tricher, on va déplacer celui-là, comme ceci, on va enlever ici la poignée, donc en appuyant sur CTRL et sur la poignée, voilà, bah, c'est pas mal. Allez, là, on a fait ça un peu au pif. Donc, il nous reste ces deux nœuds ici. Donc, Shift J, tac, on supprime le nœud ici, euh, le nœud, excusez-moi, la, la poignée en appuyant sur CTRL, tac. On réactive le magnétisme. Oh, il, y a, il, y a, il a planté, mince. Alors, on va réouvrir tout ça. En principe, Inkscape a fait une sauvegarde automatique. On va voir ce qu'il reste. Ben c'est parfait ça, voilà, donc malgré le crash, on n'a pas tout perdu, tac, parfait, on va également joindre ces nœuds, donc CTRL J, ou on clique là-dessus, on supprime la poignée, en appuyant sur CTRL, et on déplace, voilà. Donc on va mettre euh, les couleurs, alors je, que je me rappelle, là c'était du rose, une petite couleur rose, Allez, on va mettre ça à peu près. Voilà, ça là est pas mal. Le contour, on va prendre un contour avec des petits pointillés. Donc pour cela, on ouvre la, la fenêtre fond et contour. Donc on clique là-dessus. Fond et contour, on va dans style de contour. Et on va choisir ici pointillé. On va prendre celui-là, pourquoi pas. L'épaisseur, on va réduire, on va mettre à 1. Alors j'ai dit à 1 mm. Voilà, je valide. Et la couleur du contour, rouge. Voilà, tout simplement. Et je place cet objet à l'arrière-plan. La, Donc pour cela, j'ai la flèche noire sélectionnée, je sélectionne cet objet et je le place derrière. Et ici, on va mettre une couleur bleue. Allez, euh, bleu, bleu, bleu. Allez, celle-là est pas mal. Voilà. On va faire réapparaître la fenêtre des calques. On va faire apparaître les mesures. On peut supprimer. Ici notre petit trait rouge. On va masquer notre modèle. Tac. Euh, dans cette version d'Inkscape, qui est la 0.92.2, voilà, on va pouvoir euh, supprimer facilement tous nos repères. Donc on va dans édition et on peut faire supprimer tous les guides. Voilà, à ce moment-là, on a quelque chose de beaucoup plus, plus clair. Euh, on va également mettre ça sur un format A4. Donc je vais activer le magnétisme par rapport à la page, tac, de façon, voilà, on va pouvoir placer notre élément, alors je vais supprimer ici le fond, je vais euh, enlever le magnétisme, voilà, je vais mettre un petit contour noir, et je vais, donc là c'est une feuille à 4 je vais dupliquer, donc CTRL-D, réactiver le magnétisme, donc ça fait une feuille à quatre, deux et trois feuilles à quatre. On va maintenant adapter le format du document donc à ces quatre feuilles à quatre. Donc pour cela, on va cliquer sur « Éditer les préférences du document ». Et on va redimensionner la page au contenu. Voilà. Alors Je vais peut-être descendre un peu de façon à, à bien centrer. Ici, mon modèle... Donc je sélectionne ici toutes mes pages, je les groupe, CTRL-G ou on peut cliquer également là-dessus. Voilà. Je trouve que les contours sont quand même un peu épais. Je désactive le magnétisme, je refais apparaître la fenêtre fond et contour. Et je vais non pas utiliser des pointillés, mais plutôt une ligne. Voilà une ligne toute simple que je vais mettre à 0,5. 0, voilà, c'est pas mal. Tac. Donc je redimensionne par rapport à la sélection. Tot tot tot. Euh, je vais mettre ces feuilles A4 sur une page, sur un nouveau calque, pardon, que je vais appeler page. Page A4, voilà, je valide. Je vais bien sur cette page et je colle édition coller sur place. Voilà mes différents éléments et je vais placer ce calque euh, bah, plus bas voilà derrière le patron voilà pour ce petit tuto je vais vérifier voir si je n'ai rien oublié par rapport au modèle voilà voilà donc pour ce petit tuto euh, j'espère qu'il vous sera utile n'hésitez pas à poser des questions en bas de la vidéo ou sur euh, le site et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.